Good morning, allez, Yiden, les titres aujourd'hui, les Lunich Matri, Charon Benfortune Mazal, Claudie Srag Benfortune Mazal et Olga Bat Solvanich. Si vous souhaitez aussi aussi d'une prochaine étude, nous étudions la communauté éternelle. Nous étudions la série de Tanit, Perrick Gimel, Mishna Vav, Maase, Cheyerdouz, Zkenim Mirouchalaïm, les AREHEM. Les gazotanites à l'échénir, à Kemelo, Pitanur, Shidafon, BHTLON. Votre gazotanite à l'échénir, Shachloze l'échénir, Shnei l'échénir, à l'échénir, à Rabbiosi Omer Lo al et la al A. On a, bien sûr, dans tout ce chapitre, on s'intéresse à définir qui doit jeûner concrètement lorsqu'il y a une catastrophe, une épidémie, une, des, des, des dangers. On a vu dans la machine précédente qu'il y a certains, certaines catastrophes, certaines macotes, des plaies mobiles, on avait appelé ça, certaines macotes. Qui, qui, qui, qui ont une tendance à facilement se propager. Lorsqu'il y a un risque de propagation, dans ce cas-là, c'est tout le monde qui se met à jeûner. Ce n'est pas que la ville concernée. En temps normal, c'est la ville concernée, et les autres villes des alentours, soit elles se contentent de jeûner, soit elles se contentent de prier. Tandis que dans la ville, on jeûne et on fait les tefilotes particulières avec tout le système qu'on avait vu, et pour trois jeûnes, bête et Yom Dès qu'il y a un problème, on gêne comme ça, trois fois, avec, inter avec, euh, avec interruption entre les deux. Donc, lundi, jeudi, lundi, pour la ville concernée, on gêne, on fait les filotes. Les villes des alentours, on a vu une marque le Khamim. on en aura besoin pour la prochaine Mishnah, c'est pour ça que je le rappelle aussi. Tandis que, pour certaines autres épidémies, ou ma qu'on avait évoquées dans la machine précédente, alors c'est toutes les villes des alentours même, qui sont tout autour, qui doivent gêner parce que c'est toutes sortes de catastrophes qui peuvent facilement se propager aux alentours. Donc on est tous concernés dans le même zut, même s'il si y en a spécialement qui sont déjà enfoncés et d'autres ils sont sur le point d'y tomber. D'accord Ça c'est le principe général. Du coup la machine va nous raconter deux histoires avec effectivement deux cas où on a décrété des jeunes et des pilotes à tout le monde. Pourquoi m'a Kenim Il y a eu une fois... Un épisode qui, où il y a eu des zkenim, il y avait des, des vieux sages du Sanhedrin de Yerushalayim qui sont qui ont quitté Yerushalayim pour redescendre, aller dans leur ville. Et quoi, les Taanit, et ils ont décrété un jeune al un kemelo Pitanur Shidafon B'H. Ashkelon. et ils ont vu donc ils sont partis jusqu'à Ashkelon. Alors, ce qu'ils ont, H. c'est comme aujourd'hui, c'est considéré comme la bande des bande de Gaza. C'était considéré comme Khosla et une ville occupée par les plishtim, initialement. Les Palestiniens aujourd'hui, est-ce que c'est le même peuple ou pas Bonne question. En tout cas, c'était les plishtim qui étaient à Ashkelon. Et quoi Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas Ils ont vu une petite quantité au fur et au total. Un mélopitanour, de quoi remplir une bouche de fourneau. On va expliquer après c'est quoi. Mais ils ont vu en tout cas de quoi remplir une bouche de fourneau de blé qui était... Frappé de Chidaphone. Chidaphone, c'est la fameuse, euh, la fameuse euh, catastrophe qui fait que les, les épis de blé sont vides. Soit parce qu'il y a un vent qui fait tomber les graines, soit parce que ça pousse pas. Mitrochnote, il y a un vent qui fait tomber, qui, qui fait tomber les... qui est un vent dangereux, quoi, qui fait tomber les, les graines, qui, qui les éparpille. Du coup, on récupère du blé vide. C'est-à-dire, si ça se propage, ça va... C'est pour ça que c'est un peu compliqué à dire que c'est simplement un vent, mais ça doit sûrement être plutôt un... Hein. Une sorte de, de microbe ou de, je sais pas quoi, une maladie qui frappe, en tout cas qui frappe les, les récoltes. Et donc dans ce cas-là, là, là c'est la famine totale, la famine de Shalom, si ça se propage, et ça peut se propager, donc, en l'occurrence, c'est pour ça que les Rami ont on décrété qu'ils ont vu une petite quantité relativement, mais que ça a commencé, alors là, ils ont dit c'est tout, on tire toutes les alarmes tout de suite et on décrète les jeunes. Ils ont décrété donc le jeune avec les, les jeunes avec les tulottes. C'est quoi exactement cette quantité de, de quoi remplir un tanour En fait, tu prends une récolte, quand en normal, avec tant de litres de blé, tu avais la capacité de remplir un fourneau de pain, s'il y a eu une telle quantité de blé qui a été frappé, ouais, l'équivalent, je sais pas, imaginez, 20 litres de... 20 litres de d'épis de blé, qui va faire que maintenant, avec ça, tu vas pouvoir fabriquer, je sais pas, 5 kg de farine, 3 kg de farine, et de quoi remplir un fourneau, Il y avait les fourneaux de l'époque, ça, c'est la quantité requise pour dire que là, ça y est, on tire les alarmes et on organise. On, on décrète tout de suite des jeunes et on décrète des pilotes publics. Autre histoire, Et encore, ils ont aussi décrété un autre jeune. Al-Shachlou Shnetinokot Yarden. Sur le fait qu'il y a eu deux loups qui ont dévoré deux enfants, Yarden, qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Soit, en fait, on réalise qu'en ce moment, en théorie, là alors Lagman l'explique, qu'en théorie, les bêtes féroces même des, des forêts, tout ça, n'approchent pas les villes, ils ont peur. Il y a une crainte. Si toutefois, il y a en ce moment, on remarque que les loups, ils rentrent dans la ville, au point d'avoir dévoré même deux enfants, ça signifie qu'en ce moment, ils ont le quartier libre. Chez les loups, c'est la, la folie, ils vont se prendre à ils vont se mettre à nous rentrer dans la ville et à faire des catastrophes encore plus. On tire l'alarme aussi tout de suite. suite. C'est comme ce qu'on a vu dans la mission précédente. La Ra'a, qui avait les bêtes féroces que maintenant ils se permettent d'entrer dans les villes et faire des dégâts. En théorie, ils craignent l'homme, ils n'ont pas envie de la fonder. Si en ce moment ils le font, c'est qu'en ce moment ils reçoivent un ils ont un je sais pas moi, un esprit ou je ne sais pas, ils se communiquent entre eux que ça y est qu'il faut attaquer l'homme. Donc dans ce cas-là, il faut tout de suite tirer les armes. Et toutes les villes qui ont concernées. Ça, c'est de Pretanakama, on parle que concrètement, on raconte l'histoire qu'il y a eu concrètement à... qu'ils ont mangé, ils ont attaqué. Et tuer deux enfants. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi pense que l'Oal Shachlou, et a A. On parle que. Ils n'ont même pas dévoré les hommes les, les, les, les, les, les bébés. Pas du tout. Mais simplement le A, Ils se sont permis d'apparaître en pleine rue aux yeux de tous. Alors que normalement, ils se cachent parce qu'ils ont peur d'être chassés. Là en ce moment, tu regardes qu'ils sont très audacieux, effrontés. Ils osent se promener en pleine rue comme ça dans tout le monde. Même s'ils n'ont pas fait de dégâts pour le moment, c'est qu'en ce moment, ça y est. Ils, sont, ils ont pris le, du cran et ils vont commencer à attaquer l'homme dans pas longtemps. Donc déjà, on tire l'alarme et on décrète les trois jeunes. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Haslachakoltouf, c'est là.